composer oui. les différentes oui. unités oui. De oui. et oui. devant vous, en indiscipliné, oui. Prêt oui. à oui. écouter votre oui. oui. important oui. message. Oui. Les membres du gouvernement pour signifier à nos officiers, à nos sous-officiers et à nos soldats, dans ces temps où la lutte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 précurseur et défenseur des droits humains. Dans un monde où la loi est assurée sécurité publique en général, c'est travail la police avec la justice. Travail sa yo, la police a fait y a chaque jour, malgré les moyens moyens limité. Si la police pas multiplier opération contre gang yo,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 qui n'a la police là, pas suffit pour répondre à la situation qui a développé dans le pays. Ça n'a pas de jour et c'est pas de ça Ça n'a plus de jour et c'est plusieurs groupes bandits qui ont donné toute qualité qui ont fois et qui ont déclaré préparation la guerre. Là, ce n'est pas un problème de sécurité publique. Si on un problème de sécurité nationale. Cite si, en de l'autre bord Permettez-moi de remercier publiquement tous les paysans mineurs qui vont secteur instructeurs pour avoir une bonne formation sur place ou qui recevra plusieurs centaines de dans la base de la CAI pour entraîner. Nous fiers aujourd'hui pour nous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 pour rétablir la sécurité. À l'origine d'Haïti, il y a eu l'armée. Anciens esclaves, en avance sur l'histoire. Précurseurs et défenseurs des droits humains. Dans un monde où l'armée le destin, il y a eu en 1804 cette victoire sur l'injustice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 Nous besoin de détermination qui déhabiter l'armée indigène. Nous besoin de mettre ensemble toute l énergie. L énergie de la police à toute unité spécialisée. L énergie énergie l'armée. à collaboration de peuple haïtien unis. Pour nous mettre fin à l'exact criminel qu'a fait sous la population. Abraham dit. C'est assez. Il faut que le bagaille ça, fini. Moi, viens nous, je viens de hein, dire aujourd'hui, le peuple haïtien, c'est pour nous compter sous force l'autre nu. Moi je viens de dire nous, le pays a besoin de nous tous. Moi je viens de nous, il fait noir depuis trop longtemps. Parole-là, par de tous côtés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 C'est au nom du peuple haïtien que le gouvernement vous dit aujourd'hui nous continuer à faire sacrifice pour nous joindre moyens, pour nous équiper toute force de sécurité, nous y a, puis bien. Bayo, ça y besoin. Et mettez-vous dans la situation pour répondre le nom marché vous dit, toute gang qui déclarait nous la guerre.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 Soldats des Forces Armées d'Haïti, nous venons aujourd'hui pour nous constater que nous parions pour nous mener une bataille. Sa, bataille contre l'insécurité. Nous venons nous pour nous travailler la main dans la main à force police dans la bataille contre l'insécurité. Officiers, sous-officiers, soldats, moins qu'on ait que nous paraît, nous servir pays nous pendant la prospérité, droit tout le monde. L'armée, avec la police, cristalliser l'espoir au changement dans la question sécurité, qui est la première préoccupation que Parisiens, je dis, L'histoire passée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 votre détermination, la victoire sera au rendez-vous. Nous comptons sur la police, nous comptons sur l'armée, nous comptons sur le support haïtien. Que Dieu bénisse nos forces de sécurité et notre cher Haïti.